Aujourd'hui, de nouvelles astuces pour réduire vos déchets dans la salle de bain. Tout d'abord, les brosses à dents. Vous pouvez utiliser une brosse à dents en bambou, entièrement compostable, ou ce type de brosse à dents, la tête est amovible. Quand elle est abîmée, vous la changez, elle est consignée. Vous en remettez une nouvelle et le manche, vous le gardez à vie. Pour la douche et le shampoing, j'utilise des savons solides, pas d'emballage. Pour les oreilles, je remplace le coton-tige jetable par des bâtonnets. Je les utilise, ensuite je les lave. Pour vous démaquiller, des petites lingettes avec une surface éponge. Vous pouvez les fabriquer vous-même avec des serviettes usagées. Si vous avez des restes de savon, prenez un bas, vous mettez les restes dans le bas, ensuite vous coupez le haut du bas. Il suffit de le fermer avec du ruban. Et voilà, vous avez un nouveau savon que vous pouvez utiliser jusqu'au bout. Enfin, après vous être coiffé, récupérez les cheveux sur votre brosse et mettez-les au compost. A bientôt pour de nouvelles astuces